Le 18 avril, on revient de promenade. il fait chaud, c'est chaleur de journée d'été, il reprend son souffle, alors qu'on a fait que 4 km et demi, et à cette saison, il est en train de perdre son poil d'hiver. Regardez, vous voyez le poil d'hiver du Django C'est le poil d'hiver, tout ça en va. Ah, il n'est pas très joli, c'est le poil d'Itsu de qui va être beau, du beau poil tout neuf. Oh, que l'aime pas, hein ah, ma grenouille